Action. En dans fait, le dit du sujet, qui fait une cure de sébum là Hein Je veux savoir, levez la main, faites un signe, dites moi je fais une cure de sébum, moi j'en fais pas. Et Hello Pour ceux qui me découvrent ou redécouvrent, il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, j'ai fait un challenge qui me semblait inimaginable. Rester un mois entier sans me laver la tête. J'avais donc plein d'idées, plein de craintes, etc. Sachant qu'à cette époque, je n'étais pas bloquée chez moi et que je devais le faire en ayant une vie tout à fait normale. Est-ce que psychologiquement c'était compliqué Évidemment. Et est-ce que je regrette Absolument pas. Vraiment pas du tout. Bon, vous vous doutez que si je suis là après tout ce temps à vous reparler de ceci et à revenir sur la cure de sébum ces c'est parce que vous m'avez posé énormément de questions puisque nous sommes enfermés chez nous à ne plus pouvoir sortir, à ne plus pouvoir sortir en fait tout, tout simplement après on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de manger, dormir, jouer aux cibles. pourquoi on se plaint en fait alors qu'il y a des gens qui vont dehors, qui vont travailler etc etc on va dire ok on reste à la maison c'est cool c'est la première fois de votre vie mais on vous dit restez chez vous, profitez de cet instant présent parce que dans quelques mois vous allez retourner au travail et vous allez tous râler. Pendant ce mois de confinement pas mal de gens ont décidé de faire une cure de sébum et j'ai eu de nouveau pas mal de questions sur le sujet donc je suis là pour y répondre à nouveau évidemment je vais pas revenir sur comment j'ai fait ma cure de sébum, comment ça s'est passé etc, j'ai fait deux vidéos ultra ultra complètes sur le sujet euh, une vidéo bilan après le mois etc où je vous montre mes cheveux et une vidéo les bienfaits de la cure de sébum qui sont deux vidéos différentes donc si vous voulez euh, vraiment euh, faire la cure de sébum je vous conseille ces deux vidéos et ici ça va être un petit peu un complément pour répondre aux nouvelles questions et surtout à la grande question de est-ce que c'est mauvais de faire la cure de sébum pendant le confinement Avant de rentrer dans le vif du sujet qu'est-ce que la cure de sébum. En, en, en gros, c'est de pas se laver les cheveux du tout pendant un mois. Et pourquoi aurait-on envie de faire ça Eh bien parce que le sébum est quelque chose de produit naturellement par euh, notre cuir chevelu qui protège nos cheveux. Et au final, de ne pas se laver la tête pendant un mois, c'est censé réguler le sébum parce que pour faire un petit peu simple, euh, le sébum, ça sert à protéger vos cheveux par exemple qui sont un petit peu secs, qui sont un peu irrités donc qui produisent du sébum parce qu'ils disent oulala, ils sont en train de souffrir, viens, on va mettre de la crème hydratante naturelle sur nos cheveux, il fait ça, il fait ça et nous on dit bah mais en plein de sébum je vais aller me gratter la tête et vous enlevez le sébum et les cheveux ils disent mais pourquoi elle fait ça et du coup il refait plus de sébum parce qu'il dit bah attends oh oh oh et puis au final vous avez les cheveux gras tout le temps. C'était l'explication la plus rapide et la plus efficace que j'ai trouvé à vous faire. Et comme ça a été vraiment le défi le plus demandé, un des défis les plus demandés de ma chaîne et les plus compliqués à y réaliser, le conseil euh, vraiment que je peux vous donner ou redonner à chaque fois c'est vraiment vous brosser les cheveux matin et soir. Vous brossez vos cheveux, vous lavez votre brosse, vous brossez vos cheveux, vous lavez votre brosse deux fois par jour et en gros le fait de vous brosser ça répartit le sébum sur tous les cheveux et ça permet qu'il s'accumule pas là. Et euh, petit fun fact anecdote nulle et il y a une fille qui m'a envoyé un message sur instagram et qui m'a dit oui en fait moi je fais la cure de ces sébum et en fait j'ai l'impression d'avoir des croûtes de lait et en fait faut savoir que les croûtes de lait c'est un peu mon enfer, euh, je travaille avec des enfants et il y en a qui ont encore des filles croûtes de lait, Il y avait que j'avais des croûtes de lait partout dans la tête à cause de, de toi qui peut-être regardera cette vidéo je te fais un bisou <rire> bref on va passer aux questions la cure de sébum et les pellicules, ça donne quoi Alors personnellement je n'ai rien trouvé vraiment sur le sujet, je sais qu'on a juste deux types de pellicules, les pellicules et les pellicules. Les pellicules sèches et les pellicules grasses. C'est super dur à dire, les pellicules sèches, les pellicules grasses. Et en gros, je crois que quand vous avez des pellicules sèches, c'est bien. Et genre j'ai rien trouvé sur le sujet. Il y en a qui disent que la cure de sébum c'est bon pour les pellicules, d'autres qui disent que non. Alors le seul conseil que je peux vous donner c'est que de le faire et si ça vous gêne ou vous démange ou vous est insupportable, vous lavez vos cheveux, hein. c'est pas le but de vous faire du mal. Euh, voilà, je sais que moi quand j'avais fait ma cure de sébum, euh, j'avais juste mes cheveux attachés, ça me grattait pas, ça. Voilà, j'ai faisais ma vie, ça m'a pas handicapé du moment où ça vous handicap, ou c'est trop chiant, le faites pas. La cure sébum pour quel type de cheveux Et bien pour tous les cheveux. Moi personnellement j'ai les pires cheveux de la terre qui sont fins, bouclés et qui ont tendance à régresser super vite donc euh, voilà moi je sais que ça avait très bien marché sur mes cheveux, que j'avais pas eu de grattage, j'avais pas eu de problème mais vraiment aucun problème. Est-ce que mes cheveux ont réellement régressé moins vite après la cure Et bien oui. Aujourd'hui encore à l'heure actuelle euh, je me lave la tête une fois par semaine. Alors évidemment entre les deux j'ai les cheveux un peu gras, voilà donc je me fais une couette au bout de 2-3 jours. J'ai les cheveux gras, je m'ai fait une couette et au bout de 4 jours, j'ai l'impression que j'ai plus vraiment les cheveux gras. Après, mes cheveux, tu le sens hein, quand même qu'ils n'ont pas été lavés, mais en soi, j'arrive à me tenir maintenant toujours aujourd'hui un shampoing une fois par semaine. Mais le conseil que je peux vous donner avec le recul, c'est que si vous faites votre cure de sébum et qu'après vous vous relavez les cheveux hyper souvent, ça ne sert à rien. En fait, j'ai l'impression que la cure de sébum ça régule le sébum, mais surtout ça régule l'image que vous avez de vous-même avec les cheveux dégueulasses. Parce qu'en vrai, maintenant, euh, quand j'ai les cheveux dégueulasses, mais je m'en bats royalement. Donc je pense que ça aide beaucoup aussi à s'accepter en mode crassouille. Combien voilà. de temps pour que la cure soit efficace C'est une question que j'ai reçue énormément et j'ai pas osé vous répondre pour pas vous décourager mais en fait une cure de sébum si vous le faites pas un mois ça sert à rien. En vrai de vrai genre si vous le faites pas un mois, enfin je veux dire le but d'une cure de sébum c'est un mois. Après évidemment plus vous restez deux jours sans vous laver la tête euh, c'est bien mais ça se fait sur un mois. Après je pense qu'au bout de trois semaines c'est quand même pas mal mais le but c'est de le faire un mois. Tu vois je fais une cure de sébum de quatre jours c'est pas une cure de sébum, ça s'appelle un shampoing normal, ça s'appelle euh, ma vie en fait, genre hein, moi je me lave une fois la tête tous les 7 jours, hein, je fais pas de cure de sébum donc courage, force à vous qui ne vous lavez pas la tête et qui vous lancez dans la cure de sébum, ça va être dur ça va être très dur, mais vous verrez qu'à la fin le jour du shampoing ah vous avez l'impression d'être une sirène, c'est... Wow, vous redécouvrez vos cheveux, puis comme ils n'ont pas été trop là avec vous pendant un mois, vous avez les cheveux qui ont poussé, tout c'est trop cool. Non vraiment, genre je, je sais que la délivrance du un mois à la fin et le fait d'avoir des trop beaux cheveux et d'avoir décalé mes shampoings, ça a été hyper cool. Après, est-ce que je le referai aujourd'hui Pas forcément sûr. Mais en tout cas, euh, si vous voulez, je sais que je vous l'avais proposé la première fois et depuis j'ai eu 36 milliards de demandes et je pas tenu, euh, pas, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais euh, sur Instagram... et eh bien je vous mettrai euh, des tutos, coiffure, pour cacher les cheveux gras, voilà. Si jamais ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour terminer, la fameuse interrogation qui est revenue le plus sur mon Instagram, qui n'est pas revenue, qui a été insultant sur mon Instagram, parce qu'en fait, genre, moi j'avais pas, voilà, la cure de sébum, pour moi c'est une activité qui est passée il y a longtemps, j'y pense plus trop dans ma vie, sauf que ma vidéo sur la cure de sébum, elle a pris énormément de vues ce, ce dernier mois, et du coup j'ai dit en blaguant, ah là là, il y a plein de gens qui font une cure de sébum, etc. Et je me suis fait insulté, comme quoi c'était dangereux, que je faisais passer des messages dangereux, que si que ça, qu'avec le enfin avec la maladie là c'était pas cool et tout. Évidemment, euh, la plupart de ces gens, hein, j'ai demandé euh, source pas insulter quelqu'un et lui dire qu'il est de la merde si t'as pas de source derrière. Donc déjà vous pouvez pas vous permettre d'insulter les gens même si vous avez raison à 100%. Donc il y a eu pas mal de débats, de questions même sur, un, sur Twitter et tout, la cure de sébum, etc. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Donc il y a pas mal de, de, de gens qui se posent la question. Et, et en fait cette personne n'avait pas forcément tort. Euh, c'est pas hyper conseillé de faire une cure de sébum pendant notre période de confinement. Euh, pas parce que c'est mauvais, etc. Mais pour la simple et bonne raison que euh, quand vous sortez euh, dehors, euh, il faut vraiment quand vous rentrez euh, essayer de vous laver, d'avoir un maximum d'hygiène possible. C'est-à-dire vous lavez la tête, etc. Cependant, pas mal d'articles, enfin je vous mettrai tous les articles sources que j'ai pu trouver, qui expliquent que logiquement, si personne vous éternue sur les cheveux, enfin je veux dire, il n'y a pas forcément de risque. Mais il faut savoir que par exemple, les barbes et les cheveux, c'est euh, porteur. Si vous faites une cure de sébum, que vous attachez bien les cheveux, voire que vous voulez les couvrez pour aller faire vos courses, ça ne va pas vous poser problème. Mais si vous êtes en train de travailler auprès des malades, ou si vous travaillez à l'extérieur, ou si vous avez un taf, ou etc., etc. Vous êtes obligé de sortir tout le temps. La cure de sébum n'est pas vraiment recommandée. Il est vraiment vraiment très recommandé de cela le plus possible si on est en contact avec l'extérieur le plus possible mais quoi qu'il en soit si vous faites une cure de sébum que vous restez chez vous et que vous sortez une à deux trois fois dans le mois pour aller faire vos courses ça va si vous avez envie de tenter une cure de sébum et que vous êtes chez vous faites vous plaisir et on se fait un petit deal entre vous et moi c'est qu'on arrête d'insulter les gens quand on ne sait pas peut-être c'est sûrement pas toi qui regarde cette vidéo qui m'ont insulté mais si un jour il y a quelqu'un qui dit une bêtise ou quelque chose qui te plaît pas si tu l'insultes ou si tu lui parles mal il y a peu de chances qu'il te répondent avec amour ou gentillesse il y a aucune chose donc voilà et quand vous dites quelque chose c'est bien de sourcer les choses parce que ça permet bah, d'apprendre des choses à la personne en face quand... grosso modo voilà n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur instagram à vous abonner à la chaîne youtube si vous me découvrez aujourd'hui euh, je suis gentille bref à vous abonner à regarder d'autres vidéos si vous vous ennuyez notamment ma dernière vidéo euh, 24 heures où vous avez décidé ma journée c'était horrible donc euh, voilà c'est une vidéo qui m'a fait grave de bien à faire que j'ai kiffé de faire et je vous